trouver sa niche bon on n'est pas des toutous hein. c'est juste trouver le thème de ta chaîne youtube c'est super important il faut que tu trouves le thème qui te passionne alors on n'est pas quand je dis on n'est pas des toutous je prends l'exemple pas de chien sans sa niche tu vas voir que le chien qui n'a pas de niche il va se poser partout etc il n'a pas de repère il est perdu la niche donc du coup la niche c'est sa, sa maison, c'est son secteur, c'est sa priorité, c'est à lui. Et tu as besoin que ça, ta chaîne YouTube soit à toi. Tu as besoin que ce thème là, quand les gens ils vont dire oui euh, Raphaël, ils vont dire YouTube. Toi si par exemple ça va être la, la mode, voilà on va dire Julie, ça va être la mode. Pat, Pat, ça veut, Patrick ça va être euh, euh, le sport tu vois l'hygiène, la santé il y a plein de trucs il y a plein de thèmes il te faut ton thème avant même de commencer sur Youtube il faut que tu fasses la liste des sujets qui te passionnent ton secteur toi, toi qu'est-ce que tu aimes qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te passionne pourquoi je dis ça parce que si tu n'as pas, si pas de sujet qui te passionne, si tu prends un sujet comme ça au hasard, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller parce qu'en gros, quand un sujet te passionne, tu reviens dessus. Tu, tu, vas, tu vas lire, tu vas te renseigner, tu, tu vas t'informer, tu te nourris de tout ça. C'est vraiment important que tu fasses cette recherche personnelle et dire qu'est-ce qui me plaît. Quel est le secteur qui me plaît Et pour ça, je dis, fais ton arbre. Pourquoi Par exemple, on va faire le domaine de la santé. D'accord Bien-être, tout ça. Donc, à la base, tu as ton tronc. Tu vas marquer sur le tronc, bien-être. Et cet arbre, il a des branches. Tu vois, il a des branches, comme ça. Et en fait, ces branches, ça va être tes sous-thèmes. Par exemple, si on parle de je disais tout à l'heure du bien-être et bien eh ben dans le bien-être on a l'alimentation on a euh, on a le sport on a pas mal de euh, de domaines qui traitent ta catégorie qui traitent le bien-être donc après tu pourras couvrir d'autres euh, d'autres branches tu vois mais tu commences par une branche t'en fais une autre et comme ça tu construis ton, ton arbre ce qui est important, il ne faut pas oublier, c'est que à la fin des arbres, tu vas avoir des petites, des petites branches plus fines et puis des feuilles. Ça, ça c'est les commentaires des, de tes abonnés qui vont voir qu'ils sont. Que tu, comment dire Ils vont nourrir ton arbre. C'est pour ça qu'on parle d'une communauté et que un, ça va être un arbre tous ensemble. À toi avec eux allez former cet arbre donc ta chaîne youtube ce sera entre guillemets un arbre <rire> non mais pour être plus sérieux euh, tu vas souvent voir sur les chaînes youtube à succès tu vas souvent voir que euh, c'est comme ça que l'engagement le, se crée donc il va y avoir des questions des abonnés et le youtubeur va répondre à ces questions ça va devenir il va s'approprier la, la, la question et ça va devenir euh, partie de sa chaîne YouTube. Une partie de sa chaîne YouTube, il va... Voilà. Donc, euh, par exemple, euh, des fois, ça peut être très, très précis. C'est pour ça que c'est tout en haut de l'arbre. C'est pour ça que je parle de, de, de feuilles et autres. Parce que quand tu regardes, je parle du bien-être. Ensuite, on va dans l'alimentation. Et ensuite, par exemple, il y a quelqu'un qui va dire... Ah, mais au fait, j'ai vu euh, que euh, si tu es à jeun, le jeun, c'est soi-disant pas mal euh, pour la santé. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, etc et eh bien du coup, tu vois, toi tu n'avais pas pensé à parler du jeune, et eh bien tu vas parler du jeune. voilà, et ça va te passionner puisque c'est ton domaine aussi donc euh, voilà, vous échangez et, et ta chaîne grandit donc c'est très important de trouver sa niche et de faire à la base ton, ton arbre à toi et voir les différents thèmes que tu, dont tu veux parler pourquoi je dis qu'il faut euh, trouver quelque chose que tu aimes parce que pour être sur YouTube, il faut être motivé. Semaine après semaine, c'est comme ça que ça se passe sur YouTube. Si tu n'es pas consistant, si tu n'es pas motivé, tu vas, ta chaîne ne va pas se développer. Donc, il te faut chaque semaine, il te faut chaque semaine continuer de, euh, de te motiver, continuer de bosser, parce que euh, sinon tu, voilà, il y a une concurrence énorme sur YouTube. Si tu ne travailles pas ta chaîne, si tu ne vas pas sur YouTube, ne travaille pas ta niche, ne travaille pas tes thèmes, n'échange pas avec tes, euh, tes abonnés, c'est fini. Donc c'est très important. Autre chose, un point que pas, tout le monde, euh, pas vraiment tout le monde ne pense ni pense, c'est l'aide. Il faut vouloir aider. Il faut vouloir aider. Faut pas faire ça pour gagner trois euh, euh, sous il faut vouloir aider donc euh, je te conseille de trouver non seulement une niche qui soit rentable que tu aimes mais aussi qui aide les gens les gens si ça les aide après tu vois c'est une boucle si ça les aide eux du coup si à un moment donné tu proposes une formation les gens ils vont acheter ta formation, tu vois, parce que s'ils si remarquent que tu es motivé, s'ils si remarquent que, que tu maîtrises le sujet, si s'ils remarquent que tu veux aider, ça fait trois choses là. C'est très important, les gens ils vont accrocher et les gens ils vont, voilà, ils vont s'abonner, ils vont voir tes vidéos et si tu proposes une formation ensuite, ils vont faire cette, euh, cette formation. Donc, pense à ces points importants, trouve ta niche.